Un développeur web, c'est une, une personne qui travaille dans une entreprise technologique, souvent une SS2I, une société de services en informatique, dont le, les principales fonctions sont de euh, mettre en ligne des projets, donc déjà tenir des projets et de mettre en ligne des projets informatiques, du logiciel, du site internet, après des logiciels complexes type logiciel de caisse ou euh, gestion, de, gestion de salariés, gestion de planning par exemple, c'est très très vague. Il y a toute une partie préalable au code, notamment je cite par exemple l'étude et la planification du projet, les rendez-vous avec la clientèle, la rédaction des documentations techniques et puis il y a tout un tas de connaissances que l'on est obligé d'avoir au niveau de, du matériel. On est censé connaître, savoir utiliser un serveur, on est censé savoir bien communiquer avec le client et bien gérer des projets. J'ai choisi le métier de développeur web. Les raisons sont plutôt plutôt simples. C'est un métier logique, en fait, dans le monde dans le monde de l'informatique, il y a un petit peu deux métiers qui s'opposent. En tout cas, c'est le cas dans notre entreprise. Il y a le, le monde un peu des artistes, et puis il y a le monde des logiques, des logiciens. Et donc nous, on fait partie des logiciens. Moi, je fais partie des logiciens. Le, le code, c'est c'est pas un métier d'artiste où on, on crée des choses. C'est vraiment un métier où on applique des techniques et des logiques pour obtenir un résultat. ce que j'aime dans ce métier, c'est euh, de participer avec mes équipes, puisque un développeur, on a tendance souvent à penser que c'est un solitaire, il est devant son ordinateur tout le temps. Mais en réalité, c'est pas le cas. Le cœur des activités du développeur, c'est de fouiller, lire des documentations, très souvent en anglais, d'essayer de, de faire des tests, de lancer, des, de lancer même ses propres projets à lui. Les conseils que je pourrais donner moi, c'est avant tout d'être autodidacte, puisque c'est un, un métier qui s'apprend, mais c'est aussi un métier qui s'apprend énormément tout seul. Si ça, ça plaît à cet, étudiant, à cet étudiant qui souhaite se lancer en programmation, je lui dis que c'est d'essayer, de tenter et de, de pousser ses réflexions.